Madame la Présidente, euh, Monsieur Juncker, Monsieur Tusk, vous parlez au nom des salariés sur le CETA. Écoutez les salariés, ils ne veulent pas du CETA. Vous prétendez parler au nom des consommateurs. Écoutez les, ils ne veulent pas du CETA, les consommateurs. Vous prétendez parler au nom des citoyens européens. Et qu'est-ce que vous leur direz, Monsieur Juncker, quand la Commission fera enfin son boulot sur les perturbateurs endocriniens et que Bayer et Monsanto feront condamner l'Europe pour les mesures prises Qu'est-ce que vous direz, Monsieur Tusk, aux citoyens européens, quand l'Europe refera son boulot de leadership sur le climat et que ce seront les firmes canadiennes des sables bitumineux, et du pétrole et des gaz de schiste qui attaqueront l'Europe Qu'est-ce que vous direz aux éleveurs européens quand ils seront détruits par l'élevage intensif, bourré aux antibiotiques, maltraitant les animaux du Canada Alors, avec ce modèle européen que vous portez de circulation sans entrave, des biens, des marchandises, des investissements, mais des barbelés, des murs et des camps pour les personnes, vous déroulez le tapis rouge de l'extrême droite et de tous les nationalismes. Ayez le courage d'aller devant la Cour européenne de justice sur le CETA. Soyez cohérents avec vos propos. Allez devant la Cour européenne.